Quand on se fait soigner ou qu'on est hospitalisé, on sent bien qu'on n'a pas les mêmes intentions que si c'est quelqu'un qui a du pognon. Parce sent, on, je sais pas, enfin moi, je, je le sens souvent quand on voit les soins qu'on nous fait par rapport aux côtés, on leur sourit on leur... et puis tout, on le prend comme... Euh, voilà, c'est juste faire la suite et on se barre. Quoi. On sent bien qu'il bon, n'a pas les moyens, on ne va pas... Oui, si vous êtes au chômage, si vous êtes de CPS, euh, les propriétaires ne vont pas accepter que vous trouviez euh, euh, logement. Et moi, je leur disais, mais écoutez, euh, je sais payer mon logement, j'ai des preuves... Euh... On ne veut même pas avoir ne fût-ce qu'une lettre de motivation. Quand même. Ils te disent Ah, tu viens de là, ça le stop on a, Et alors ils te ferment la porte, ils te disent même pas à dire au revoir, même pas d'explication. Et on est obligé d'expliquer d'où on vient. Oh, non, au moment, au moment où tu veux sortir ne fût-ce que, que tu dis d'où tu viens, ils ne veulent même plus t'écouter.